Et c'est parti, on va commencer dans quelques instants la visite des constructions du Woodcraft. Donc Toutes les équipes les sont arrivées depuis vendredi pour construire la tour des, des installations de perches et de ficelles Donc depuis euh, samedi matin, depuis hier matin. Marche en famine en Belgique et donc on va commencer le tour des constructions visite donc, par l'ensemble des participants, par le jury et par le public. Euh, ce qui allez, va permettre allez, de décerner les différents les prix, les prix, prix, prix, prix junior, senior et expert, trois catégories. Allez, mesdames et messieurs, venez le tour de la construction. Les escapades du 75e, on vous attend pour le tour de construction. Oui, on vous attend. les traductions aussi ou pas Non. 75e Oh, Est-ce hein. Est que Quentin et Nicolas pourraient venir me jambes Quentin et Nicolas Ceci n'est pas une tour. Ah, bouge sur l'écran, lui. Ah. Ah. Allez tout le monde se rassemble, vous entendez recommencer le tour de construction un certain nombre de constructions qui sont autour de cette tour qui est une des constructions réalisées par une équipe expert à partir de laquelle va commencer la visite et puis on a au total 14 constructions qui vont in in être in in visitées. C'est fou comme je me sens seul ici au-dessus. petite fouille d'ossements de dinosaures qui a été installé au pied de la tour. Ah, c'est bon, la tour est ornée du 4 boss. La visite va bientôt pouvoir commencer, on attend juste les deux animateurs qui sont en train d'arriver. Voilà, on va commencer. Est-ce que tout le monde m'entend bien pour commencer Est-ce que vous m'entendez Voilà, voilà, voilà. là, oui, c'est bon. OK, bienvenue à ce concours Woodcraft 2016. À vous, le public, aux participants et toute autre personne qui est ici sur le site, même si c'est pour acheter des, des fleurs. Euh, donc cette année ici, comme vous avez, vous avez pu le remarquer, en tout cas je l'espère, le thème c'était Woodcraft, euh, Woodcraft, pardon, excusez-moi, Jurassic Craft. Donc c'est le thème du Jurassic. Bon. Raté, il n'y a plus de batterie sur la sono et pas de bol. Euh, notre équipe euh, vidéo s'était raccordée sur la sono, on était content d'aller avoir du son de qualité. C'est raté pour nous. On va devoir prendre le son par nos propres moyens. ça va se mégaphone. J'espère qu'on va bien entendre sur periscope parce qu'on a des petits de soucis de son. On a surtout pas mal de vent. Bienvenue au congrès Roadcast sur le thème de Jurassic Craft cette année-ci. 14 équipes compétitrices, dont trois équipes venues directement de la France. On peut les applaudir. C'est animé de vous accueillir à la 8 édition du concours Woodcraft, 8 ans de folie, 8 ans de barature humaine extraordinaire. Cet événement est toujours là présent, aussi présent, où il y attire autant de monde. Et c'est un véritable plaisir pour nous de vous accueillir donc sur le terrain de la Maison de la Culture. Alors, alors le Woodcraft, 8 ans, a démarré sur euh, un délire entre deux amis qui se disaient. « Je pense que c'est moi le meilleur constructeur. » Et il répondit « Non, c'est moi le meilleur constructeur. » Et c'est là que l'idée du Woodcraft est arrivée. On a décidé de se concourir l'un à l'autre pour voir qui était le meilleur constructeur. Mis à part que quand on a lancé l'idée, on s'est dit « il veut aussi accueillir d'autres équipes. » Et on a eu tellement d'équipes qu'on n'a pas pu participer. On a dû s'occuper de l'organisation. Donc on n'a jamais pu concourir ensemble. Donc voilà, l'idée du concours de une compétition entre différentes équipes et de différentes régions pour inventer, créer des projets de construction euh, qui permettent donc, selon trois catégories, junior, seniors, experts, de délimiter, de définir quel est le meilleur. Alors ici, aujourd'hui, je suis sur la zone de construction des rescapés du, vers, du 75e. Ce sont une équipe de... de... Allez, disons 8 personnes très jeunes, ils ont entre 20 et 30 ans, c'est vraiment du grand gars. Et ils participent depuis la 5 ème édition, je pense. Ok, donc la 5 ème participation. Alors, dans ce tour de construction, ils vont vous présenter eux-mêmes leur construction. Il s'est trébuché. Alors bon, il s'est relevé, il a regarder, et il s'est dit aïe aïe aïe, ça n'est pas du pain, ce n'est pas du métal, c'est un os. Donc il était tombé sur un os. Résultat des courses, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a demandé à une équipe d'experts de venir se déplacer ici. Donc l'équipe est descendue ou bien est montée, ça dépend de ce que veut comprendre. Et finalement, ben, nous avons commencé un petit peu à chercher, chercher, et nous avons retrouvé des os. Maintenant, pourquoi ceci Parce qu'habituellement, on a une vue d'ensemble. Lorsqu'on est là-haut-dessus, on devine un squelette. Alors, notre équipe d'experts a commencé à chercher d'où venait cet animal. On s'est informé, bien sûr, et nous sommes arrivés à découvrir que c'était un olivrius, peut-être un ancêtre du, du fameux, de la fameuse grosse du fond des veaux. Comment était-elle là ben, Étant donné qu'on suppose qu'il y a eu un problème, elle a voulu venir s'attrever à la fontaine des malades, y avait il encore de l'eau On n'en sait rien. A-t-elle rencontré un autre animal au a la chercher, et bien sûr, on n'a pas si besoin de rendez-vous. Résultat des courses, maintenant, nous sommes en attente de subsides. Euh, on attend, on a envoyé des papiers au niveau de la commune, de la région, de la fédération, euh, bref, à pas mal de nouveaux organismes. On attend des informations, si... On n'arrive pas à continuer nos fouilles, mais on démonte. Et résultat d'écoute, le musée des de sciences naturelles a de venir chercher les autres. Donc voilà en gros fait ce que l'équipe voulait nous proposer. Donc nous avons réalisé ce petit miradorus ou je ne sais plus comment euh, jean à vous voulu appeler, vous savez là, donc l'annonce. Alors, Alors, euh, petite anecdote, il y a un ticket que nous étions une équipe de WIC au milieu de la main centrale avec ce qui nous relie, c'est-à-dire le scoop. De... De... Voilà, merci. Bonsoir, bonjour, c'est très bon pour vous bien, super Comme vous avez pu le remarquer, le week-end n'a pas été facilité par la météo. Euh, nous nous rendrons le terrain dans un état impeccable et irréprochable, comme vous le voyez. Euh, et ben voilà. Mais ce que je souhaitais souligner, par cette petite euh, note de c'est euh, l'énergie extraordinaire que tous les participants ont pu mettre dans leur construction. Et cette énergie leur a permis de rester motivés malgré le froid, la, malgré l'eau et surtout la boue. Et aujourd'hui, on peut vraiment tous les applaudir pour ce résultat extraordinaire. Merci à vous. Pour vous Les groupes de en catégorie junior, c'est-à-dire la catégorie qui rassemble les 12 à 16 ans. Alors, l'honneur d'équipe, c'est le. Ah ouais, Gênes de France. Ah ouais, de France. Un char anti-aérien, bon, euh, ici il tire pas vraiment sur des avions, mais sur des ptérodacté évidemment. Donc euh, là, il est en position euh, de repos, si je peux dire. Mais euh, dès qu'un ptérodacté arrive, euh, il se déploie pour euh, passer à l'attaque. On va vous montrer. Euh, avec euh, des chevilles, des brelages évidemment, et, euh, et voilà. Et avec des embauches aussi. Cette fois, on a eu une première présentation d'experts, euh, la tour, puis une présentation d'une équipe junior, et là on attaque la première présentation de construction d'une équipe senior. Et donc on va le mettre de vous. Allez à y Et il y a un petit plus à l'arrière, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le plus important. <rire> Devinez ce que c'est. <rire> Je suis jeune d'un mon Et voilà wow. Ça qui je dois donner ça C'est fini Hop, tiens, là la Ah, tu n'as pas fait travail! équipe! on Les vieux de la veille! Les vieux de la veille! Qui vont nous présenter leur projet! Alors, bonjour à tous tout d'abord. Alors, ici, les vieux de la veille, c'est la vieille équipe de Woodcraft et on devient vraiment vieux, donc on réduit la taille de la construction. Donc, euh, Maintenant, depuis quelques années de faire, c'est à chaque fois euh, construire quelque chose qui pourrait être utile au scout pendant le camp. Euh, et ici, on essaye tant bien que mal de le raccrocher au thème chaque année. Alors, on a fait un fumoir à viande. En fait, on s'est dit que si l'homme avait été contemporain des dinosaures et s'il avait été ardenné, Allez, hein, allez Allez, on les quoi? attaquer la visite suivante construction de la toile scout. Nous étions en équipe senior et nous avons construit un diplodocus que je vous laisse découvrir. Un magnifique diplodocus. Bien et qu'on a très très bien mangé pendant tout le week-end, donc c'est vrai qu'il y a eu un gros gros boulot des bénévoles du Woodcraft. Alors déjà, merci beaucoup au de nous accueillir, de notre lourde France, mais voilà, entre voisins on s'apprécie forcément et du coup on est très heureux de venir, parce que, bien sûr depuis 4 ans. Alors nous, on a, quand on a eu le thème jurassique, on s'est dit bah forcément on va on va manger de la viande, on va avoir du vélos on va avoir des choses et nous, vu qu'on est des gentils, on s'est dit, mais les on veut voir un gentil dinosaure et c'est pour ça qu'on a voulu faire Mamidino. Alors, Mamidino, elle est plus toute jeune, elle a un peu la mâchoire de travers. Et bien sûr, ça fait bien longtemps qu'elle mange plus grand chose à part de la salade. Alors, aujourd'hui, on va essayer de lui manger, de lui donner quelque chose d'assez dur. Alors, il faut voir si elle va y arriver. Ça va aller pour toi Sûrement. Alors, il y a plusieurs axes de rotation qui permettent à Mamidino de se déplacer. Et on va espérer. Alors, viens un peu plus, là, moi je suis pas si grand. Voilà, on peut la caresser. Attention parce que, ouais, hein. <rire> seulement les jeux de garçon sont très mignons. Alors, tu peux essayer Oui. Alors, ouvre bien grand. Voilà, voilà, voilà. Ferme la machine, s'il te plaît. Merci. Wow. Nos voisins pendant ce week-end, et on doit avouer qu'on est assez impressionné par le, puis, leur construction. Ils vraiment merveilleux, dans un esprit tout à fait raccord avec notre événement. Il faut que chaque année, les participants les participants découvrent aussi la merveille d'entraide, d'ingéniosité, de solidarité, d'esprit positif, et tout ça dans un cadre tout à fait sécurisant. Voilà. Donc ils ont fait ici une construction qui euh, prouve que le haut réussissent. réussit. Faites reculer un peu. Également les accidents. On peut voir que c'est vraiment. Merci. Bonjour. Adrien D'abord, bonjour à tous. Bonjour. Alors, l'équipe euh, de l'Oise est... nous avons les dompteurs de xylophones. Donc, Donc les voit, dompteurs bah, de xylophones euh, en... de l'oise. La faune, c'est les animaux. Donc nous sommes les dompteurs des animaux en bois. Dompteurs des animaux en bois, xylophones. Je vais vous demander de reculer parce que les pterosomes sont des animaux euh, franchement euh, dangereux, qui vont s'approcher très près du public. Reculer un petit peu, par ici, voilà, reculer un petit peu, là ça va passer en rapide, c'est parfait. Je vous remercie. Euh, alors notre construction, comme vous voyez, est autoportante, cest c'est-à-dire que si mes couverts lâchent la ça tient tout seul. La mise en équilibre de la construction est un petit peu complexe, ils ont passé beaucoup de temps et dû pas mal adapter leurs plans pour réussir à avoir une, euh, une construction équilibrée qui, il faut l'avouer, est assez impressionnante. des Nouvelles euh, techniques d'assemblage, et c'est ça qui fait la richesse du woodcraft. Parce que ici, en effet, ce sont des adultes qui se sont amusés le temps d'un week-end, mais derrière, les équipes juniors qui sont en camp scout et elles récupèrent ce savoir, ces connaissances, cette technicité pour euh, la, la, la mettre à l'œuvre lors des camps et pour améliorer leur confort durant les 15 jours. Alors, je trouve qu'on peut encore. Féliciter cette équipe parce que visuellement, cette réalisation est vraiment magnifique et le mouvement de l'oiseau est tout à fait naturel. Félicitations à vous On vous l'invite à me suivre, juste ici. Attends, on attend Pardon moi et Apparemment le nom de l'oiseau n'est pas très très clair, soit Emile soit Théophile, en tout cas très beau mouvement et très belle construction, on est assez épatifié. Alors. Alors, je vais essayer de me glisser devant. Voilà, vous avez remarqué qu'on a énormément d'équipes marchoises malgré tout, très représentées. Merci à eux. On a également des équipes qui viennent de France et de Marchoises d'ailleurs. On a également la Hollande qui est représentée. Voilà. Cette année, l'événement est un peu difficile en termes de quantité d'équipes et la qualité malgré tout. Au rendez-vous, donc, bien le monde sur course. Donc, ici, c'est la représentation d'un piège à dinosaures. Le système, on a repris un petit peu le système d'un piège à loup, en l'améliorant bien sûr. Donc, un gigantesque piège à loup pour piéger des dinosaures. à dinosaure qui permet de piéger un gros dinosaure, vous l'aurez compris. Pour ceux qui se posent la question, donc on parle à chaque fois d'encoches qui se comprennent assez bien, donc des, des trous dans les, euh, dans les perches qui permettent de le fixer, on parle également de brelage qui sont un peu moins connus, qui correspondent à ce type de nœud hein, qui permettent de fixer des perches à la perpendiculaire d'un brelage. Et on passe à l'équipe suivante qui est une équipe d'experts. Les experts ont passé beaucoup plus de temps sur leur construction parce qu'ils avaient la possibilité de construire, y compris hier soir et ce matin assez tôt. sur le cou de la baie possède des règles qui permettent de donner des mouvements différents à la baie. C'est-à-dire son cou à gauche à droite, la gueule qui s'ouvre et le battement des ailes. Le battement des ailes est composé de deux mouvements qui permettent de symboliser le vol de l'oiseau. Alors, euh, euh, la structure est composée de mi-bois le classique de chevilles et de poulies. Il y a un système de poulies. Où on les a dédoublées pour permettre d'avoir des efforts moins. il y avoir beaucoup de commandes pour commander cet oiseau magnifique oiseau du coup avec les ailes articulées particulièrement travaillées et une bouche qui peut tourner et qui peut s'ouvrir et se fermer. Alors on ici le gilets qui a été déployé ici pour imprimer ce mouvement, pour avoir assisté à tout ce processus pour garantir la bague Ils ont déployé pas mal de neurones dans les corps. Et on va passer à la construction suivante. Je vais essayer de prendre un petit peu de recul pour que vous la voyez mieux. Il s'agit de construction Tipex pour voilà. équipe senior. À la volière des Tipex. Ils viennent de Nord-Norway, c'est ça Après. À plus. Alors, à l'attention du public, on dit résumé du week-end. Les équipes arrivent le vendredi soir survoltées. Euh, lors d'une rapide présentation sous format vidéo, elles présentent leur projet et leur équipe. Ensuite, moment euh, convivial. Et à 5h du matin et le lendemain, les experts commencent à construire. À 8h, les juniors et seniors commencent à construire Cela toute la journée. Euh, ensuite, jusqu'à 20h, les juniors et seniors s'arrêtent à ce moment-là. Euh, une merveilleuse veillée animée par Rufus et Victor euh, les a emmenés jusqu'au dodo. Les experts se sont arrêtés de construire vers 1h du matin pour recommencer à nouveau à 5h ce matin. Et pour terminer, il y a peu de façon variable. <coughs> <coughs> Donc euh, bonjour tout le monde, on a construit une euh, volière, Il n'y a grande folière Non, non, voilà. Euh, donc voilà. On a construit des arbres. C'est fort. Donc euh, nous, avons, nous, avons, nous avons fait un petit stage. On a pris beaucoup de trucs pendant ce travail de bord. Donc il y a un petit hétrodactyl. Donc c'est un pterodactyle à l'intérieur de la volière. Qui est articulé également. Il peut également voler grâce à un certain nombre de poulis. Frissons donc j'espère que vous nous soutiendrez dans notre, dans notre chagrin après la déconstruction des, des modules alors l'événement Woodcraft essaie de s'inscrire dans, dans une ligne durable euh, c'est à dire qu'on essaie de garder un maximum les matériaux, toutes les perches sont récupérées par exemple euh, pour les camps scouts dans la région donc on essaie de les valoriser ça nous permet aussi d'atteindre vu la quantité de perches des prix attractifs pour pouvoir les, reposer, les, les proposer au camp alors au niveau de la L'alimentation des, des 200 personnes qui vivent ici sur le site euh, durant le week-end, on travaille avec un partenaire euh, qui est et son épouse, Gourmandise le qui est un service traiteur, qui euh, propose de la nourriture uniquement locale et bio. C'est-à-dire que ce week-end, nous avons dégusté des produits du terroir. On peut les remercier pour ça et les féliciter. à marcher, à, à courir et à mettre <rire> <rire> Donc un est euh, principalement fait de, de bois, de chevilles, de, de prunage, encoche. On a deux systèmes à pourri euh, en haut et euh, un système à levier. Euh, et euh, un gars a appris à chanter il euh, n'y a pas longtemps. Euh, pas, pas, pas, pas... <rire> <rire> je vais euh, vous donner la, la chanson qui va chanter. Oyez, Et puis, ça facilement. Et ouais, pour qu'elles facilement. être actionnées facilement. Les jeunes y ont mis leur... Voilà. Je vous propose de vous déplacer ici sur ma gauche. de soucis, en brille On... dans cette euh, activité, qui, euh, qui sont aussi euh, générateurs d'idées. Euh, et euh, récemment, nous avons euh, aussi euh, eu un subside, en rapport avec Gourmandise-Laura, dont je parlais tout à l'heure, euh, de la PAC w donc le soutien financier nous permet vraiment de faire vivre cette activité. Merci à eux, on applaudit Alors je vous présente, Yéthi, secrétaire général. Ben bonjour à tous, donc, on est l'équipe des califs du de Kif. Euh, Aujourd'hui, on va vous présenter notre poulzilla. donc C'est une race très très rare, d'un croisement entre une poule et un tyrannosaure, voilà. euh, que vous pouvez voir devant vous. Donc, euh, comme vous voyez, c'est un très très grand animal euh, qui, bien sûr, a plusieurs parties mobiles. On peut voir qu'en ce moment, le Bullzilla est en train de mâcher une jambe de Pterodactyl, n'est-ce pas Voilà, il la, il la mâche bien comme il faut. Euh, le Bullzilla aussi, une queue et encore immobile, mais immobile, mais je vais aller les aider pour vous montrer tout ça. Ah, No, no, no, but Merci à tous. On va se retrouver au 10 de marche. Deux Deux. <rire> <rires> ouais, t'as des Il pas chauffé la Il est là-bas Il n'a pas, le... pas compris le le le Bien le... Le le tél... <rire> sûr alors avant de vous présenter ici l'avant-dernière équipe de la journée, les éclaireurs de marche, vous voyez que toutes ces constructions sont toutes plus audacieuses les unes que les autres, plus créatives les unes que les autres, plus inventives, plus jolies, plus finies, et donc c'est assez dur de les juger. On se base sur une série de critères, on va essayer de les partager dans ce concours. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous mis beaucoup d'énergie et qu'ils sont tous gagnants là-dessus, et sur ça on peut déjà les applaudir. Dans, dans le thème du on, on juge aussi euh, l'ambition que les équipes ont, s'ils vont euh, réinventer quelque chose d'extraordinaire comme, comme parfois on le voit, euh, ben voilà, c'est une ambition. Après on, on évalue aussi si, si l'ambition est réalisée, c'est bien de vouloir construire euh, des choses improbables, mais si ça se, si ça se réalise, c'est encore mieux. Euh, on juge après ben, tout ce qui est euh, finition, qualité... Des euh, nœuds, des brelages, le type d'assemblage aussi, les mi-bois, euh, les tenons, mortaises, les chevilles, etc. Tout ça est jugé. Et puis après, surtout, il y a un point très important c'est tout ce qui concerne la, la cohésion dans le groupe, l'organisation, euh, voir comment ils se répartissent, le travail, que tout le monde travaille, que tout le monde apprenne aussi. Et ça, c'est aussi très important. On va passer la, la parole à Coral pour euh, la présentation de son hélicoptère. Oh bonjour à tous, ici on est devant l'hélicoptère brelosaurus. Euh, on a décidé de faire un hélicoptère quand on a appris que la sécurité était défaillante dans ce parc. <rire> Surtout en voyant euh, Rufus et Dixon. Il te plaît, je vous ça. Tu C'est pas la fait ce week-end, hein Je <claimed sur> la... <rire> la... <la greffe> est, la est la composé de brelage, encoches, chevilles, un système d'engrenage qui permet de faire bouger les hélices. Ouais. Ouais. c'est la dernière équipe qui sont des experts qui vont nous expliquer un petit peu ce qu'ils ont fait c'est assez impressionnant ouais, on On dans un gros projet. On a, on a visé les 6 mètres de haut. Voilà, on s'est dit, euh, c'est un portail, une porte. Euh, à la base, c'était pour fermer l'entrée du fond des, des veaux. si vous connaissez connaissent, ça marche un peu mieux. C'est le tunnel. ou où... le, le fond des veaux, c'est là qu'il y a des dinosaures qui rôdent. Et on s'est dit, il vaut mieux sécuriser le bazar. Donc, euh, en gros, je vais un peu expliquer euh, le système avant qu'on va tenter de en bas va bah, essayer de, de passer le portail euh, automatique je, je précise donc ça euh, c'est assez simple il va rouler sur, sur, sur le ponton ici qui va s'abaisser et va, va, va soulever euh, le, le portail euh, la, la porte là, là. Euh, elle, elle va retenir, si je peux dire et euh, la partie dessus grâce à un système de poulie, va monter euh, en fait elle est censée monter verticalement euh, ouais, en, en, en donc, euh, nous, comme vous pouvez le voir, on a vraiment fait beaucoup de brodage, parce qu'on a mal aux mains, on avait mal de faire chaque c'est vrai. C'est juste que, euh, voilà, on s'est dit, euh, c'est une technique qu'on n'avait pas fait beaucoup. Les poulies, donc, euh, c'est des, des rondins qu'on a creusés, qu'on a mis des, des, des petits roulements dedans. Euh, ça marche plus ou moins, on a ajouté du savon noir pour que ça, ça roule euh, bien. Pour les, les cordages ici, on, en fait, c'est trois cordes qui ont été euh, torsadées, avec nos petits enjahs là. Pendant 12 heures, je ce que je veux dire, donc euh, ça a vraiment ça a pris longtemps, mais euh, il y a moyen de euh, perfectionner le bazar pour les autres équipes l'année prochaine. Si vous n'aimez pas euh, le tressage, voilà la solution. <rire> euh... <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a aussi le, le système de clés, assez petit et qu'on ne peut pas voir, donc je euh, porte à se fermer. Et, euh... Donc voilà, en, en gros, en... j'explique, tu veux expliquer donc, il euh, y a, des, y a des, petits, des petits morceaux de bois qui sont poussés par des, des morceaux de nastier qui empêchent en fait, la rotation du, du barilet. C'est comme un système de clé normal pour les gens qui connaissent. Et en introduisant la clé, ça pousse les, les, les petits morceaux de bois qui permettent au barilet de tourner, en fait. Donc, voilà. <applaudissements> attention parce que pas, si c'est stable, mais euh, c'est quand même une voiture, donc on ne sait jamais euh, la naissance du bazar, peut-être qu'elle va nous labourer ce portail là. Gracias, sí. sí. visite des constructions, le jury va aller délibérer on vous diffusera les résultats peut-être pas sur périscope on n'est pas certain d'être encore là parce qu'on va avoir besoin de rentrer en France assez rapidement, euh, merci d'avoir euh, suivi ce périscope ou de l'avoir re-regardé à très bientôt